Ça se trouve j'avais bien avancé, je suis tombée de l'eau, il fallait pas tomber. Bonne nouvelle. Mais... Voilà. <métant> non, puis, si un jour on retape tout, je me tout. <métant> Et là, <tout> <métant> <passe>. <métant> Veux pas, Attends, je veux moi Attends, je découvre Je ne sais pas viser un ballon et une caisse Je ne sais pas viser un ballon et une caisse Je ne sais pas viser un ballon et une caisse Je, je ne sais pas Je, je ne sais pas Euh, je peux peut-être lancer une prédiction, moi, si jamais vous n'y arrivez pas, vous me dites, et j'essaie de le faire. Ah, j'ai reçu un snap. Je ne pouvais pas vous répondre. Oh, un beau petit dessin. Oh, un beau petit dragon. Ah, voilà, enfin. Le trou tour. une sortie. <coughs> ah, le sol sont de C'était moi dans les autres trucs ou pas Ah oui, je te mets le modérateur... Euh, modérateur tout aussi. Merci de la carotte. 112 Mais non. C'était le modérateur avant Je vais mourir Il a une épée, il a une épée Il la une épée dans la main, lui. T'as faute que t'allais cultiver les fleurs ou quoi Ouais, bon, je sais que tu m'as vu, je sais que je t'ai vu, à peu près, donc c'est tous les deux. C'est un cri, tu Bah, il faut un nombre d'abonnés pour... Qu'est-ce que tu racontes, toi Aïe Un mmh. ah, ce n'est pas un joueur. On va en faire un clip et le mettre comme PepsiP Ton sauve qui peut... Yes. <rire> Exactement. Mmh, ça a l'air de mettre Donc peut-être toi. Non, pas un joueur. Allez, se suicide dans trois... Le prix... Euh... Ah oh oui je l'ai eu Ah oh oui Je pensais qu'il était trop loin Mais non je l'ai eu Je l'ai eu Il est beau en plus Oui ben je t'ai expliqué un peu comment on fait sur -télé. Alors, je vais, je vais te montrer. Alors, je sais pas ce que tu vois. Mais tu le vois. Tu fais clac, engrenage. Et là t'as le suite trace. Normalement il est comme ça. Et là tu fais. Hop Je <rire> suis pas morte les gars, je suis pas morte. L'eau était juste à côté je suis pas morte ouah je suis pas morte ouah comment je suis pas morte ouah j'ai perdu toutes mes jambes Ça marche pas. Faut hein. peut peut-être aller. Bah, je sais pas, moi non plus. Je connais pas trop le Twitch. J'ai pas eu trop l'habitude de rester sur le Twitch. Alors, vous voilà. Moi, c'est très très débutante sur le Twitch. c'est c'est très rarement de tes live tweets moi moi partout qu'on est dessus il faut que ces gens te puissent parler et te dire en vrai c'est des gens qui viennent qu'il y a des gens qui qui veulent venir faire ce jeu il faut je que ces gens te puissent parler et te dire en vrai c'est des gens qui viennent qu'il y a des gens qui qui veulent venir faire ce jeu mais ça parle pas Qu'est-ce qu maintenant Oui, oui, oui, oui. Allez, ton jeune, là, laisse-moi jouer. Tu peux jouer, La pioche, les gars. À la pioche. Ça, il faut le reclipper ça. Ce combat énorme. là je fais bien d'aller par là, tiens. Il y aura peut-être des munitions par ici. Je ne suis pas bloquée quand même. Ce serait comble que je sois bloqué. Il y a une sortie qui queue. Je, je vais à des endroits où je suis jamais là. Comment tu veux que je trouve une sortie Ah voilà enfin. Le trottoir. Une sortie. <rire> Est-ce que, est que ça s'affiche ou pas Comment ça se retrouve au Ah oui, mais en fait, je comprends pas pourquoi ils n'affichent pas les liens. En fait, c'est ça que je comprends pas pourquoi le, le truc il n'affiche pas les, les liens. En oh, mince. Attends, ils sont. Je <rire> les perds de vue. T'inquiète, c'est juste une semaine, une ou deux semaines à subir et après, ils sont. C'est moi qui suis qui, je suis qui. Je sais pas les, les retrouver. Ils sont là. Je m'en suis fiche. Salut. Ok. Mmh, okay. En fait, je t'ai que dans une gamme, je crois. Après, je t'ai vu. Et plus tard. Je sais plus. Je plus. Ah, ok. Après, c'est aussi le temps que le jeu, la co, YouTube et Twitch se mettent en place et que tout rentre dans l'ordre. Des fois, ça prend du temps pour que ça fonctionne comme il faut. Il enfin, faut juste être patient. J'ai pas vu de débit. j'ai juste mis performance au niveau des performances maximales. On n'aurait pas pu plus...